Bonjour tout le monde, une dernière vidéo où euh, j'avais parlé d'un instrument de musique, c'était euh, pour l'ocarina. Cette fois-ci on fait un petit peu plus d'électronique et euh, je vous propose de parler du térémine. Alors qu'est-ce que le térémine euh, Je vais commencer par une petite explication en vous faisant un petit dessin pour expliquer globalement comment ça fonctionne. En 1919, le chercheur russe Lev Sergeyevich termen faisant des recherches pour l'amélioration des sonars de sous-marins, découvre le fonctionnement du Térémine qui l'améliorera par la suite pour en faire un instrument de musique. Par la suite, on retiendra son nom sous Léon Térémine. Physiquement, le thérimine se représente par une boîte avec deux antennes, une à droite, une à gauche. L'antenne de droite permet de faire varier la note de musique, du plus grave au plus aigu au fur et à mesure qu'on s'approche de l'antenne. L'antenne de gauche, quant à elle, permet de faire varier le volume du son. Plus on est proche, plus on est piano, plus on est loin, plus on est forté. Pour expliquer comment fonctionne le thérémine, je vais prendre un phénomène que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà vécu. Certains d'entre vous se sont peut-être retrouvés dans la situation où, en passant à côté d'une petite radio de moyenne qualité, le son avait changé juste par leur présence. C'est un effet qui se produit entre vous et l'antenne de cette radio qui s'appelle l'effet de capacité. Et bien si maintenant on schématise une radio verte pour la main gauche et une radio orange pour la main droite. La radio verte permettra de régler le volume du thérémine. La radio orange permettra de régler la note du thérémine, avec deux effets capacités. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on va passer à la réalisation. Le kit électronique que j'utilise est un kit open source, qui s'appelle l'OpenTeremine. Lorsque vous le recevez, il y a une plaque électronique sur laquelle vous allez devoir souder quelques composants, rien de bien compliqué, la seule chose qu'il faut acheter en plus, c'est un Arduino UNO sur laquelle vous allez télécharger un logiciel que vous récupérez directement sur le site d'OpenTeremine. Si vous ne disposez pas de pince pour vous servir de troisième main, l'usage de scotch vous sera d'un grand secours. Suite à quelques retours que j'ai eu, j'ai tenté d'améliorer la qualité du son de mon enregistrement. J'espère que celui-ci vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes et à partager, voire à commenter et je serai le premier à avis pour vous répondre. Comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué, juste quelques petites soudures à faire. Ça se fait très rapidement. Alors maintenant, c'est le moment où euh, votre chien va hurler à la mort si vous écoutez euh, cette vidéo sur des enceintes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'immédiat, au niveau du son, sans jamais avoir pris de cours. Attention, c'est parti. D'après la notice, au démarrage, c'est censé faire un bip. Ça donne juste l'impression... Ah mais non, non, non, je je, je galère pas avec le câble d'alimentation, non, non, non, non, pas du tout. Alors ça déjà, c'est bien. ça pique. Voilà donc euh, bon, je vais apprendre un petit peu mieux à maîtriser la chose et en attendant je vais essayer de faire un boîtier pour pouvoir cacher toute l'électronique et ne laisser passer que les boutons sur lesquels je dois agir. Euh, C'est un matériel qui réagit en fonction des ondes donc euh, on va essayer de protéger aussi l'électronique pour que seules les ondes arrivant sur les antennes soient impactées etc. Mais ça, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo où bah là, il y aura un petit peu de modélisation, d'impression 3D, d'assemblage du bloc, façon maison. Euh, bah je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Allez, ciao